Aujourd'hui, nous allons voir comment trouver des articles dans la base documentaire EM Premium. Cette base de l'éditeur Elsevier Masson permet d'accéder à des articles de qualité en français dans le domaine médical. L'interface Premium est réservée aux bibliothèques. Pour les particuliers, l'interface se nomme EM Consult. Passer par EM Premium va vous permettre d'accéder aux articles en texte intégral auxquels votre bibliothèque est abonnée. Pour faire une recherche simple, indiquez vos mots-clés dans le champ de recherche de la page d'accueil. Vous pouvez, grâce à ce menu déroulant, choisir le type de document que vous voulez. Mes abonnements correspondent aux documents électroniques auxquels votre bibliothèque est abonnée. Ainsi. En sélectionnant ce filtre, vous êtes certain que les résultats obtenus donneront accès au texte intégral. Cliquez sur la loupe pour lancer la recherche. Les articles sont classés par pertinence par rapport aux termes utilisés dans votre recherche. Vous pouvez les trier par année de parution pour avoir les plus récents en premier ou sélectionner une année pour avoir accès aux articles parus à cette date uniquement. Par la suite, vous pouvez supprimer ce filtre en cliquant sur la croix. L'icône orange indique que c'est un article de revue, l'icône bleue un livre, l'icône rouge quant à lui indique que c'est un traité EMC. L'EMC, c'est l'encyclopédie médico chirurgicale, éditée par Elsevier Masson, référence francophone dans l'ensemble des spécialités médicales et chirurgicales, et régulièrement mise à jour. Vous pouvez restreindre les résultats par titre de revue ou par titre de traité en cliquant sur le titre choisi. Pour avoir accès à l'article, il suffit de cliquer sur le titre. Vous pouvez consulter le texte en version HTML, ce qui permet de naviguer dans le texte, ou également le télécharger en version PDF. Cette recherche n'est pas très satisfaisante. Nous allons voir pourquoi et comment y remédier dans une prochaine vidéo.